Salut tout le monde Alors je me retrouve sur un nouveau jeu qui est Walker! Alors je connais pas du tout le jeu et euh, là on tombe direct sur le choix des personnages et puis moi je vais prendre une petite bande aux yeux bleus. Moi j'aime bien les yeux bleus ce sera elle voilà même si ça ne me représente pas c'est pas grave. <rire> J'espère que vous allez bien D'accord, <rire> je pensais qu'il y avait un petit intro et tout, non, juste un petit musique. Alors je ne connais pas du tout le jeu. Et puis on verra comment ça va se dérouler le jeu, le but du jeu et tout. Je connais pas du tout. Ah on peut la personnaliser, enfin. Mais euh, couleur de cheveux, oh, On peut changer de couleur de cheveux. Ok. Ok, je disais même pas trop. Je sais, les choses. Oh là, on va devoir se combattre. Oh là là. Ah, super pouvoir. Elle ah, a des super pouvoirs. Et une vitale, non hein, Je sais même pas comment utiliser, j'ai juste cliqué comme ça le plus Il est bon. Okay. Clique, clique, clique. Oh, avant. ça. plus je foi. dire que la caméra ici. On va Arrive, J'arrive, j'arrive, j'arrive Cet enfant est en train Il discutera plus tard, non, va monter où Je suis ton nous d'aligner comme la promesse des la promesse, de la protéger. J'espère que vous assez. Je ne pas, as que vous assez Ouais, je pas nous sommes un petit. pas on pas retrouve-moi, pas pas je vois pas. Je dire, je je Mais qui est ce que. Ouais. Eh, ne change pas, c'est pas. Oh là là. Ça alors, je suis déjà de vous. Ça va être agréable. Myriam, nous nous connaissons déjà, haha. <rire> Bien sûr, je suis Stella, c'est un plaisir. Stella, une belle de l'école pour fille Vincent, pareil. Mais quelle est donc cette adorable créature Qu'est-ce que tu racontes Capitaine Myriam, il existe un rapport sur l'adorable créature qui est soudain surgit devant mes yeux. Qu'est-ce qui te prend tout à coup, Marchand Ben Cet enfant fait partie de ce Party c'est elle qui nous avons récemment sauvé. Cette Camille ça a l'air. Je m'appelle Ben, je suis responsable de la station Staller au Thumbans. Myriam t'a sans doute déjà un peu parlé du corps Staler, mais je vais t'expliquer plus en détail. La tâche principale de corps Stalair est de garder le contrôle sur les sols le comme toi. Normalement, nous ne vérifions que les données de base, mais... Tu es un cas assez étrange, nous avons encore jamais ri rien eu de tête c'est pourquoi nous sommes Mais what? Un cas étrange, une malade ou quoi? <rire> oh non, tu portes une merveille, tu ne pas ça. Oh, c'est ton côté attentionnant. Bon, sang, tu m'as fait peur, mais alors qu'est-ce que j'ai d'étrange? Normalement, les sous produit je pas d'armes. Mais j'ai pas d'armes, moi. Mais what? Tu sens quand même utiliser une main? Quelle hein? Suffit? Ok. Ah oui, tout d'un coup, j'avais une guitare, ah oui, la guitare, le lendemain dans les mains, j'ai commencé à frapper, joyeusement. Avant, je faisais souvent de la musique, quelqu'un dit, monsieur, de la musique, c'est donc comme ça que la Et nous, devez parler, partir, il est tellement fort que nous pouvons... Ah, sans aucune aide, bon, je vous laisse lire un petit peu quand même, parce que vous le disiez sûrement un peu plus vite que moi. J'aurais droit à une petite riandise. <rire> ouais, t'es pas un animal pour dire avoir une riandise euh, oui, d'accord, mais évite de te surmener. Si tu te sens mal à l'aise, ou si tu es trop n'hésite pas à revenir, trop. peu. Ouais. Le terrain de test est es là, devant. Une fois à l'intérieur, tourne n'as peu ta personne de ta Contente-toi de suivre les consignes. Et surtout, fais tourner. J'y vais. Ok, c'est parti. A tout de suite. Ok. Écoute que vieillard te rappelle les enfants, je les sais à la maison. Hum? Mmh ça fait vraiment une éternité que je ne les ai pas vus. J'ai déjà entendu parler d'imbéciles complètement gâteux avec les enfants, mais là ça dépasse. <rire> bah qu'est-ce que je fais de mal à gentil avec elle? Ce n'est pas grave, mais n'oublie pas qu'un sous-prodige. Si tu t'inquiètes trop pour elle, tu finiras par l'offrir tôt ou tard. Je suis conscient. Fais attention. Oh, voilà. voilà, je pense pas faire le tour, parce il faut venir mmh, mmh. pas pas avec la caméra. Salut, je suis Chloé, une bien, c'est Bonjour, ça l'air Ok on va aller là, ah C'est hyper chaud de manier ce truc c'est pas le truc de diriger pour avancer comme ça certains ouverts, ouvert. ok ça, on peut détruire, chez on peut Ouais. Et je suis pas sûr ça. Je suis pas sûr que ça. Je continuer pas sûr ça. Je suis pas sûr que ça. Je suis pas vous ai pas fait que en voulez téléphone. Je ne pas t'en délire, mais c'est pas le Je ne Ah, ouais, Oh 나 ouais, par 우리 il fallait avancer et skier en même temps. Plus, Pardonnez-moi monsieur. Ok, C'est un champ de des chien. C'est un chien. C'est une C'est est C'est Vrai, hein. Ok, bon voilà, en essayant, on a trouvé. Le mieux c'est de faire ça, hein. c'est d'essayer. Je sais, je parle pas beaucoup. Un petit alors je disais je m'excuse je si je parle mais en fait, je comprends le jeu quand je le jeu que j'ai de de que et de de oh, je suis dans tirs, je vais combattre c'est c'est oh, on fait peur Dalej <zysz> <czy? zysz> A mi nie ś curvam Tous ces chiffres, ça m'a donné leur tige, tu peux te les donner, mais tu les donner confiance, t'as failli oh, putain, c'est pas dur. bah voilà, parce que je suis une big boss, y'a quoi On <rire> est toujours fin, c'est pire que moi est... quoi Ok C'est bien parce qu'il y a une petite flèche aussi qui peut nous aider. C'est plutôt pratique. Allez, on va te reparler. Spaces. Alors je pense que si le jeu vous plaît, je ferai un let's play. Mais voilà. Euh, ouais. Je pense que c'est va être plutôt pas mal comme jeu. Je pense qu'un bon petit let's play peut vous plaire. Ça fait vraiment 5 ans que nous avons été frappés par la faute. C'est la première fois depuis combat. Ainsi, petite enfance, c'est vraiment un souple potige J'ai faim, je vais manger des biscuits. Ah oui, bien sûr, mais rien m'a, ma dû préparer. Bon, sur ce, je crois que le, le tutoriel est fini. Quoi Ah oh mais je suis vraiment à la... Non mais c'est pas normal, ça me disait que vous avancer avec ZQSD, c'est pour ça. Alors, je fais, ça fonctionne pas. Euh, si jamais vous savez si on peut changer ou pas, vous me dites, et puis voilà. Euh, ben là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais il euh, faudra sûrement aller par là-bas, mais bon, on verra ça après. On verra ça la prochaine, au prochain Let's Play. Euh, si ça vous aura plu, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je continuerai la, la vidéo. Et sur ce, bah, je vous laisse liker commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine